Ouais, il y a un truc que je meurs d'envie de faire depuis que je suis arrivé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner les 5 choses à ne surtout pas faire en Thaïlande. Et on commence tout de suite avec la première. Ici, en Thaïlande, il ne faut surtout jamais toucher la tête d'un Thaïlandais. La tête est considérée comme une partie du corps sacré et si jamais tu commences à tripoter la tête d'un Thaïlandais, tu risques de te prendre des high-kicks dans la bouche. La deuxième chose à savoir, c'est que quand tu es invité à rentrer chez quelqu'un, que tu visites un temple, il ne faut surtout jamais rentrer avec tes chaussures. Ici, le pied, c'est considéré comme la partie la, la plus répugnante du corps humain, la moins noble, en opposition à la tête, justement. Et donc, il faut que tu fasses très attention à surtout toujours retirer tes chaussures quand tu rentres quelque part. Et d'ailleurs, cette répulsion pour le pied va un peu plus loin, puisqu'il est, par exemple, très mal vu de pointer son pied en direction de quelqu'un dans un bus, par exemple. Et ça tombe bien, puisque c'était justement le point numéro 3. Le point numéro 4, c'est de critiquer d'une manière ou d'une autre la famille royale. Ici, tu dois le savoir, la Thaïlande, c'est encore un royaume, il y a donc un roi. Et parler d'une manière ou d'une autre de la famille royale, euh, bah c'est quelque chose de très très mal vu. Il y a un grand respect, un profond respect même pour les, les membres de la famille royale. Et donc il faut faire très attention à ne pas critiquer ouvertement, même sur le ton de la plaisanterie. Tu vois, là, je suis en train de tourner cette vidéo, je suis en train d'en parler, je suis pas super à l'aise. Et enfin, le cinquième et dernier point, même si ça va te sembler couler de source, c'est de ne surtout jamais, jamais, jamais consommer de drogue en Thaïlande. Il ne plaisante vraiment pas avec ça, donc même si tu te retrouves avec des petites quantités de cannabis, ça peut aller très loin. Donc un conseil, si tu viens en Thaïlande, pas de drogue du tout, du tout. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire et je te dis à demain. Salut